C'est une note Petit extérioriste, si tu lis ça, c'est euh, que tu es encore en vie. Je suis emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens me retrouver. Ok. Pendant que les chats ne sont pas là, je vois que les robots bars. j'ai bloqué la fenêtre mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est… Je confirme, c'est assez simple. Le code pour la fenêtre. Ok, easy. Non. Ah, ça fait plaisir. J'ai pas fini <rire> Regardez comment il regarde ailleurs tu vois. Genre c'est pas moi. Alors que... Shaitan. Toi? Ok. Un bug Si Oh Tu m'as fait peur, mon demi. Repose en paix, humain. Il y a un câble électrique, toi Ils m'ont fait les promettre à vivre, euh, première à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir Comme ça, je crois. mais Je suis pas sûr. J'ignore à quoi ressemble la mort pour une Ah ça va, je viens de te faire le. Je peux faire plus hein Je donne des infos. Euh... Normalement, ça devrait être euh... ok. Boisson énergisante. Je vais trouver de la lessive. Mais c'est vraiment Midgard. On est vraiment Midgard. là. Ah mais j'ai. J'en ai plusieurs de. J'en ai plusieurs de canettes. Se chasser comment s'occuper avec du Red Bull Ok, je crois que je suis pas loin de de l'endroit où on achète du matos. Momo, ah, au bar, boule de poils là, boule tout court. Viens voir, j'ai réussi à capter le signal. Pas de problème, j'arrive. Oh, mais toi là Toi, pousse-toi Mais pousse-toi J'ai en, envie de lui faire une John Cena, lui de tomber sur l'orable là. Deux canettes, un paquet de lessives. interrogation oh, okay. on appelle le okay. snowbaby quelque chose oh c'est tout oh attends jetbox hein. non il va mass de quête non. ok Ah Linux Quelqu'un m'entend Vraiment on va prononcer très rapidement hein, le son en Le plus dangereux des taudis Mais 6 ce La fée Il doit y avoir un moyen Voilà et qu'est-ce qu'ils boivent Et sur Qu'est-ce qu'ils boivent Comment ils boivent Je ne passerai jamais par les égouts C'est infesté des urques Et ils ne feront aucune bouchée de vous Surtout de toi Petit Vous comptez à tenter leur chance Ça finit mal Explication Enfin je vous aurais prévenu Puis C'est pas mes oignons Prenez en soins. Hein. Son père Doc était un grand scientifique qui travaillait sur une nouvelle arme pour combattre Zur. Il y a quelques années, il est euh, testé. Il allait tester euh, cet appareil. J'ai me revenu. Le simus euh, n'a plus jamais été le même. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc fabriquer une arme, c'est tout simplement le moyen de rejoindre les exoterroristes. Dans ce carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Peut-être un disque dans l'appartement de Simus. Ah Moi aussi, je suis pas être par le mouvement du chat. Ok. Ils ingèrent vraiment ça Leur conception d'origine n'incluait pas le digest... système digestif Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains, de certaine façon. Tu crois que je devrais goûter Je ne vais pas manquer de respect à leur tradition. Ok. Ah. Mais oui. Ben non. <rire> je suis le franchement, euh, je devrais rester là. Hein. Je suis le seul chat de ce endroit. J'avais laissé dans la rue, le lendemain, les urques avaient tout bouffé. Dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. C'est pour ça qu'on trouve plus le respect depuis quelque temps déjà. Ce sont les urques. Ah! Au top hein, au top Ah Oula C'est -ce quoi cette mafia là Allez Zimus, ouvre la porte Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides Philippe, je sais que t'es là Y attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Je ne veux plus entendre parler des extérioristes. Il m'aidera pas. Non. Tu vas m'ouvrir un passage. C'était sûr Tiens, prends le carnet, Doc. Il va montrer à Simus. Il y a toutes les informations qu'il contient, espérant que cela provoque un électrochoc. Trouve la beau secret, petit extérieuriste. Je retourne au bar. <rire> Excuse. -moi. Je retourne au bar. C'est pour le boulot. ce que tu fais ici Je t'ai déjà dit Passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille Il Faut que je lui montre les carnets. Attends, c'est celui de mon père? <stutôt> Waouh, j'en savais rien! <stutôt> Il y a une pièce secrète dans notre appartement! Mais où ça? Là devant toi, là, ici, tu vois? C'est secret là, là, ici. S'il y avait des indices cachés ici. Regardez. Oh non Regardez Regardez C'est trop un vrai chat C'est marrant parce que là, je mets le joystick vers la gauche. Il devrait se déplacer, mais il se déplace pas, donc juste il essaie d'attirer l'attention. Voilà. Incroyable, ça. First try. Mais par principe. Hein. Le temps est la clé. Le temps, le temps, le temps, seul le temps. Seul le temps le peut. Ok. Le temps et la clé, le temps, le temps, du coup, peut-être sur une horloge. Voilà, euh, on a le premier, donc peut-être 2 heures de 5 1 1. Ok. vu cette pièce je trouve incroyable qu'ils soit parvenus à me dissimuler tout ce temps. Ses plans c'est sans doute pour son arme contre les urques. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie mais qu'il avait besoin d'un test. à vraie vie il est sorti les taudis pour ne jamais revenir. C'est ça hein, le urques. Cette créature-là, qui ressemble à un tardigrade. Joli bruit, mais pas gentil. Vieille bactérie des temps humains, bactéries, mange toutes sortes de matières organiques, totalement nyctalope. Qu'est-ce que t'as dit Sensible à la lumière vive. Hein. C'est pour ça qu'elle est dans les profondeur. Salut le Sonoma. Ça fait des bruits trop mignons. Le reste euh, ne, ne suit pas. Le reste. Hein. Niveau mignonnerie, euh, ça reste dégueulasse. Hein. C'est pas moi C'est quoi ces accusations dégueulasses Infondées <rire> Quel voleur J'ai peur de faire tomber le tardigrade et de.. Un fort news. Zirk officiellement hors de contrôle. Ils se mettent à manger le métal Ah mais c'est l'enfer Plan du défluxor. Concept. Défluxor c'est le. C'est l'arme! L'arme contre les Urques. 20 Urques détruits par seconde! Et c'est pas la tête qui compte, hein! Ok. Désolé. C'est pas... pas moi, c'est ma génétique! Pas moi! Je vous jure, c'est pas moi. Et même que j'étais dans un carton quand c'est arrivé. Snake. Snake. Snake. Snake. On se court. <rire> des trucs intéressants ici Ah bof hein. L'objet que j'ai ramassé... Traceur cassé Alors je me souviens de ça, c'est son traceur ça sans cesse de ce traceur pour me surveiller Ton papa n'est pas très sain <rire> Ton papa a un gros problème On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il y allait n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie, il me manque tellement Et si te manquais vraiment, euh, pourquoi t'aurais bougé ton... Euh, transistor te faut une arme contre les pas vrai, mon père en a pris une euh, avec lui, c'est certain. Tu juste réparer le traceur pour l'en on trouvera bien quelqu'un pour nous aider... Alors, te dis, viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Pas eu besoin que tu m'ouvres la porte, si tu peux me permettre. Ah je m'en vais. Avec ma tenue de camouflage. Ah il faut que je trouve quelqu'un. <rire> bon, il me fait flipper. Bon, il faut que je trouve un ingénieur informaticien. Allez, petit chat Bonjour, êtes ingénieur Donc si aujourd'hui le lendemain d'hier, demain serait le hier d'aujourd'hui, pas vrai, le temps est étrange. Il vit pas comme nos ancêtres, les mous. J'ai passé le, le bar quest okay, c'est ça Bar, ah bah voilà Parce que je suis... Euh nouille Tu J'ai quelque chose Le barman aura peut-être une idée. Bonjour Mia mia Mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia Je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu <rire> dur. Il s'appelle Elliot. Son bureau est juste à gauche d'ici. En sortant, à côté de la boutique de mémé, il y a plein de signes sur sa porte. Ok. Non Je <rire> n'ai pas soif. Ok, à gauche... Tu vois, ça, ça, ça c'est un chat, genre... Genre 10 secondes dans la journée. Puis après... On pas la porte, nous ouvrons. Bienvenue à Grava, cité de la magie noire Comment j'ai... Comment j'ai Osef Son existence. Ça fait combien de jours euh, 2 milliards... 544 millions Ça fait combien d'années Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis 2 milliards... 544 millions Nous avons une âme. Juste à côté. Et bah non merci. Oh! Juste tester un truc. Et <rire> eh ben non. 7 millions d'années! What? Mais attends, mais moi je croyais genre c'était euh, post-apo type. Euh, type Je sais pas, il y a 30 ans ou 20 ans, il y avait plus d'humains. Je pensais à un truc dans ce goût-là. Oh, on est vraiment dans un délire à la C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Parce que cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser les végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. Je ne vais pas dire. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Bonjour Je suis là pour le travail oui, je peux aider Ah ouais, c'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR-2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Surtout si tu es un père et que tu veux mettre ça pour essayer de tracer ton fils parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Et même si tu sais où est-ce qu'il est, tu viens de sûr qu'il sache où est-ce qu'il soit. Et tu... Sinon, tout va bien. Je vais réparer ça, mais quand je tremble au temps, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je ne me sens pas bien, c'est sûr. Hmm. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble au temps. Si tu veux, je répare mon traceur, il me faut une couverture. Ok, on va aller chercher une couverture. Allez On n'avait pas dans une maison... Euh... Un lave-linge ou quoi les ronronnements, dans les ronronnements. Est-ce qu'elle va exploser Amuse-moi, robot. Lucien, mais je connais aucune chanson. Oh. C'est FNF Intel 7. Allez, tout le monde est avec moi Non, non, non, non, non, Arrête Arrête Oh L'avomatique... Ah, oh, la, la... Ah, c'est l'avomatique, ici. Ah Ouvrez-moi Partie des de sessions d'appui qui s'amusent avec les pots de peinture sur les toits. Mais non. Mais pas du tout. Mais jamais de la vie. C'est pas moi. Ce sont des accusations fallacieuses. Comme on dit en italien, fallacioso. C'est le robot Mais nous, c'est moi ultra Oh J'ai du super ultra Je suis quand même le seul chat avec un pack de récives, euh, sur moi. J'espère que je peux pas me transformer en zombie. T'arrêtes moi Chat, chat mignon Tu m'aimes pas, tu sais quoi Bah tu vas plus nettoyer, tu sais quoi, regarde. Les vrais chats font ça. Et parle-moi maintenant. Cette conversation ne m'amuse plus, je m'en alle. Nouvelle partition, amuse-moi robot Amuse-moi article <rire> Ça pose un froid C'est pas mal, lui. C'est pas mal, hein. Je suis un chat. On dirait le crooner de son individuel. Le chat jazzy. Merci, humain. Humain, humain. Merci, dur. Oh. 44 notes. 44 notes, c'est... Waouh Waouh C'est... Même ma mère, quand j'étais ado, qu'elle me grondait parce que je pas dans la chambre, c'était pas aussi désagréable, tu vois. Waouh Je crois que le robot fait un AVC, hein. Je crois qu'il a le... Je crois qu'il a le, le transistor en feu, hein. Super Ultrax! Salut, petit! M'as-tu bah, trouvé du câble électrique? J'aimerais beaucoup te tricoter, hein, Mani? Mais il me faut un câble! Merci mon cher, je me mets au travail immédiatement. Oh, nouvel objet acquis. Et voilà ouais, pourtant mon petit, ça va t'aller parfaitement. Allez, hey, cadeau, Je te... te donne une raison d'être. J'ai un poncho. Ok, ok. Allez, allez. Prends ce poncho. Tu trouvais ça écoute, Très bon débrouillard. Regarde, plus de tremblements. Ça valait le coup. Ça te va super bien. Non. Fais ce que t'as à faire. Moi, je reste euh, sur le clavier. Bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Je cherche juste... Euh, euh, un père qui stoppe son fils. Travaille. Euh... Fais pas attention à moi. Oui. Tu as réussi à faire réparer le strasser Bah oui. C'est mon travail de chat. Oui. Tu as réussi, tu l'as réparé, et bien joué. Bah c'est pas grâce à toi. Donne. Non, toi, donne. Non, toi, donne. Allez, raccroche. Je vais pouvoir me contre-stalker mon père qui m'a stalké pendant des années. On a un signal Mais qu'est-ce envie alors, papa serait vraiment vivant Incroyable Suivons le traceur, on va peut-être découvrir où elle est mon père. Alors, je pense qu'on va découvrir le cadavre de ton père. Sans vouloir pas être... Euh... Enfin, le cadavre. <rire> on s'est compris vu que ton père <rire> est un robot. Attends, hein? parti où Ah, tu es là. Je prends ça pour euh... rester discret. J'amène ça pour qu'on se cache. Il y a place pour deux. <rire> Le pauvre. <rire> tu pensais que t'avais été un enfer Tu pensais vraiment que t'avais été un enfer T'avais pas qu'à m'accuser à tort. Si tu m'accusais, moi à tort, peut-être que t'aurais moins de chaises à nettoyer. respecte-moi la prochaine fois. Voilà Nouvelle zone C'est ça, il a vraiment quitté ce tozine. C'est dangereux ici, mais je m'en dois m'en assurer. J'ai besoin de savoir, allons-y. Ok. Les partitions. Non, non, ferme pas la porte derrière Ferme pas la porte d'air. Si t'as fermé la porte, non. Bon. C'est pas moi. Tous ces êtres qui vont nous dévorer, je ne peux pas faire ça pas aussi rapide que toi, les sur pour m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge, mon père le reconnaîtra. Il sort, tu un ami. Sérieux, c'est un badge de la Japan Expo que tu me donnes là hein enfin, pas merci. Hein. Bon. C'est le moment un peu stressant. Ok, c'est le moment où... va être un poil agile et non pas... Oh, la mémoire de ce mur, je me rappelle que c'était un symbole de la division entre ces deux taudis et ceux du centre-ville en ajoutant le fait qu'ils n'essaient pas de jeter leurs déchets ici-bas quel comportement lamentable c'est peut-être ce qui a provoqué leur chute Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, super non, C'est non, non, non, non, non, que non, non, non, sur le jeu, c'est pour ça que je disais que c'est mieux qu'il n'y ait pas de.. Euh, qu'il n'y ait pas de saut en fait, mais qu'il y ait du saut contextuel. En termes d'immersion, c'est beaucoup plus euh, beaucoup mieux géré. Ok, donc maintenant on tourne dans l'autre sens. pour aller en face sur Ou alors. Ah, on va le pousser encore plus. Le fois en arrière. Oui Je gère. ça doit pas être loin. Ah ouais non mais il boitouille hein. Voilà. Allez. Vu Petite lichette à la patoune et puis ça me... Et ça va mieux c'est magnifique t'as l'impression que les décors euh, se, respectent, se répètent pas tant que ça hein. non il est pas bobo il est pas bobo entendu J'vous J'ai. Ouah Twitter quand vous êtes pas là. Ça bu bonne fort fort. Hein. C'est bah, non C'est mon badge que tu portes. Comment as-tu trouvé C'est mon fils qui t'envoie Oh, au... Sémus tu futé Je suis seul ici depuis des lustres. Je suis venu tester mon défluxor. Mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi. Mon fils me manque. Et moi, j'ai pas à donner toutes les partitions de musique respecter la maison, hein, si tu veux. Mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Ok. J'inspecte. Oh, mémoire! Mémoire, mémoire! J'ai vu des humains porter ce genre de tenue. Quoi? Ils étaient petits, couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Et je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. En début des difficultés. En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Oh! Tu sais, si les adultes décident de pas spécialement euh, proliférer comme c'est mesures, et y y'a peut-être une raison Doc dit que Simus lui manque. C'est la même chose Non, parce que... Parce que Simus... Euh... Tu peux le débrancher. Le soleil des tropiques. Ok. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, oh, mais sérieux. Mais <rire> qui plus. C'est vrai qu'il y a Oppenheimer qui va sortir euh, l'année prochaine. C'est un très bel hommage à ce que vient de faire le chat en appuyant dessus. Euh... <rire> le film de Nolan avec Robert Downey Jr. Petit coquin. Petit coquin. Et Dépose doucement ce... cette baguette magique. Elle a la détente très facile, en acier trempé. Et vous pouvez le trouver pour un modique somme à prix bas. Car à prix bas, les prix sont bas Si tu parviens à atteindre le générateur remplacé fusible, je devrais pouvoir recharger le défux de suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Et je l'avais dit hein, que cette euh, citation de Bruce Campbell dans Level 3, je l'ai adaptée pour euh, le livre de base Priax. C'est vrai, hein, pour le livre de base Priax qui a donné aventure, je l'ai mis dans toute la citation, toute la phrase, avec quelqu'un qui présente une arme à feu. Dans, dans l'univers de Priax. Mon premier jeu de rôle. Allume le générateur. Va faire du bruit et attirer les heures. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrais charger et allumer le fluxeur. Il suffit de suivre ce câble, de remplacer le fusible et de me retrouver ici. Bonne chance C'est pas, pas le giga plan hein Ok. Ça a l'air d'être facile euh, sur le principe. Euh. Ok. Ça la bibonner, hein j'ai bonnet sec, dans deux secondes. Beaucoup trop de viande par ici, si je suis d'accord. réparer le générateur, euh, surtout pour euh, recharger le, la bombe atomique. Genre là ici, si je le file jaune.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 Moi ça me tue pas moi En fait le seul problème de Starm c'est qu'il faut la brancher à un générateur Sinon tout le reste c'est ok hein <rire> T'as vu, comme le défluxeur est puissant, c'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. La Attends une minute, je vais peut-être fixer ce défluxeur sur... QUOI Mais la dinguerie J'ai enfin mon lance-missile Cyclone sur mon dos. Maintenant, fixer sur ton joli drone. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance. Si tu utilises trop, il peut dysfonctionner. Pas que c'est dangereux. Et maintenant, retournons au village. Je peux utiliser sur eux Je peux utiliser sur eux. Un... Ah, merci beaucoup, Bill tellement abandonné. Yes Le Dans ce cas-là, laisse-le refroidir un peu. Ouf, je suis bien trop chaud moi pour y aller. Allez, allez, allez, laisse-moi, laisse-moi. Oh, ils ont trouvé mon point faible. L'électricité a été coupée. Peut-être qu'on l'a utilisé pour tout le défluxor Hmm. Non, même pas, ok. Pas d'électricité. Ah non, non, c'est un jeu de. Ok. Il y en a un qui doit pousser l'autre, hein, c'est comme ça. Soit ça. Ouais, ça va jusque là. Ah non, c'était... Ce que j'avais en tête, c'était plus compliqué que ça. Je croyais que, genre, il fallait faire venir un vers l'autre pour que l'un pousse l'autre, etc., etc. Un peu comme dans un puzzle, tu vois. Mais c'était beaucoup plus simple que ça. Bah C'est juste à côté du tueur en hauteur, donc euh, c'est kiffi. Euh, pendant des années, des années, des années, des années, c'était des, plutôt des chats, des, des des rats qui étaient dans des souris. Okay. C'est un environnement de dingo Oh C'est un Je préviens. Non Oh, C'était rentable, hein? Cat McLean, Yip wow Yip Cathey. C'est ton moment. Wow vu ce parasite Il meurt. Oui, meurt, meurt, meurt. Il meurt. Ouais, ça. Facile. Ouh, c'était chaud. Rentrons à la maison. Je suis d'accord. Oh Excusez-moi, je suis obligé, je suis obligé. J'ai suis une balle de bowling. Et du coup, on prend un truc un peu à contre-pied en, en finissant direct, en allant au bout du jeu, direct. Ok. J'ai impatient d'aller voir la partition. J'ai impatient, j'ai impatient, j'ai impatient. Oh les retrouvailles. L'émotion. Oh. Non. C'est marrant que ça touche en moi, ça me rappelle un peu Wally. Wally. Regardez Wally, une hein, animation qui est encore très actuelle, même avec des thèmes qui sont modernes et qui sont de notre époque en fait. Un des meilleurs que j'ai vu. C'est de au petit ami. Je suis pas ton petit ami, mec. C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Urk. Momo t'attend de l'autre côté des égouts. Et les Cassimus sont l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé tous les deux. Tellement bon, stylé. La musique est incroyable. Partition 3, 4. Celle-là est, est chouette. Attention. Faut se méfier. Hein. Allez, l'instant musical de la soirée. Mes chers collègues ninjas de la chaîne de Critique évidemment, posez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez-vous comme vous désaltérez. Petite interlude musicale. 5 Lendemain, c'est cool. Tiens, regarde. Bienvenue à Midgar. A votre droite, vous pouvez observer l'usine Mako. Elle a peut-être essuyé une attaque terroriste. Et vous savez que les habitants sont quand même heureux de vivre, pour ce qu'il en reste. À votre gauche, vous pouvez observer l'entreprise Shinra. L'entreprise Shinra est une entreprise qui œuvre pour le bien-être de chacun. Voilà. Information d'importance relative. C'est ce que je lis 3 à 5 fois par semaine dans le chat. Composé par un algorithme de relon. Oh, oh un algorithme de relon. Je vais me poser. Bienvenue dans l'entreprise de Shinra. Le bien-être de tout un chacun nous importe. Aujourd'hui, les usines Mako. Sont transcrites avec le respect de la biodiversité mais aussi le respect de l'être humain. Si nous respectons les uns les autres mais aussi la chaîne alimentaire, nous ferons des lendemains meilleurs. Partition indéchiffrable. Je peux essayer. Impressionne-nous. C'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Et l'ultime. Je vais passer devant un distributeur oh, Ok. Prends ce badge en témoin de ma gratitude. Yes. Retour au calme. Miaou Lodi. Succès déverrouillé. Mince, comment ça s'appelle Il y a une plage... Euh... Il y a une plage dans Final Fantasy VII Avec une musique qui fait penser Costa del Sol Non c'est bon c'est bon, bon pardon <rire> je voulais juste écouter de la guitare c'est tout c'est tout hein Embarque dès que tu es prêt, on doit partir d'ici, ok